Bonjour tout le monde, c'est Maddy, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais une vidéo un petit peu différente, j'ai eu l'idée euh, il y a quelques jours à ce sujet, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant, ça pouvait aussi peut-être vous apprendre certaines choses au niveau de la manipulation. Alors, il faut savoir que j'ai fait de l'hypnose pendant des années, en théorie et en pratique, et donc, pendant cette formation que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup appréciée, j'ai appris la façon de manipuler l'esprit humain, évidemment dans un but positif, bienveillant, thérapeutique. thérapeutique pardon. Ces techniques de manipulation sont extrêmement puissantes et fonctionnent. Et c'est peut-être pour ça, finalement, que depuis quelques années, eh j'ai pris conscience... Était manipulé, notamment avec ce qui est arrivé en 2020, mais pas que. Et plus le temps avance, et plus je vois que les techniques de manipulation s'accentuent, se renforcent et conduisent vraiment la population vers certaines directions. Je dis certaines au pluriel, et je pense aussi que les gens n'en ont pas conscience. Et donc c'est pour ça que j'ai eu envie de faire cette vidéo, peut-être que celle-ci vous permettra de détecter les techniques de manip, on va dire ça comme ça, afin que vous puissiez conserver votre esprit critique et votre capacité de juger, et de voir la réalité. Alors parmi les techniques de manipulation, et puis je vous rassure, on fera aussi des petits tirages, parce que les tirages, comme vous le savez, ce sont des supports pour l'intuition, l'intuition qu'on a tous et toutes et qui est juste, encore une fois, quelque chose que l'on peut développer, qui permet de savoir un petit peu euh, ce qui nous attend ou pas, enfin bref. Donc la première technique que j'avais apprise, euh, c'est un peu la technique du magicien, c'est-à-dire qu'on dirige l'attention vers certains endroits, on va dire, certaines parties, alors, quand vous avez un magicien, eh bien, il fait des grands gestes avec le chapeau, enfin, que sais-je. Enfin, vous connaissez tous et toutes les spectacles de magiciens. hein. C'est euh, des foulards, des choses avec des couleurs, etc. Donc, tout le monde, en fait, a les yeux qui sont focalisés sur les mouvements. Et puis, en fait, il y a d'autres mouvements qui sont invisibles aux yeux humains, qui, parce qu'ils sont très rapides... Qui euh, en fait permettent de, de faire vraiment le, le truc du magicien qui va permettre l'effet escompté. Bref, donc je me suis aperçue que c'était quelque chose qui était utilisé par nos chers dirigeants, c'est-à-dire qu'on focalise la lumière vers un certain endroit de la scène, on va dire, mais la réalité se passe dans l'ombre. Bon, alors tout ça pourquoi bah, Parce que justement, euh, <rire> les vraies choses qui sont vraiment importantes, ne sont pas visibles. Et ça va être la raison de mon premier tirage, ou plutôt le, le but de mon premier tirage. Euh, déjà, on va commencer par le début. Sur quoi focalise-t-on notre attention là actuellement Alors vous avez vu, il y a plein de choses. Mais enfin bon, on va rester sur la France. On ne va pas s'éparpiller dans le monde. Sur quoi actuellement focalise-t-on notre attention Donc je vais prendre, je vais prendre quoi Hmm. Bah, je vais prendre le Béline, tiens. Et puis j'ai un nouveau jeu. Euh, je ne me souviens même plus comment il s'appelle. Oh là là, excusez-moi, je ne suis pas bien préparée. <rire> je vous retrouverai ça. Il bah, n'y a rien de marqué sur les cartes non plus, il hein, faut dire. Bon. En tout cas, j'ai craqué pour, euh, pour ce, ces cartes. Je vous les présenterai après. Hein. D'accord, j'irai chercher euh, l'emballage. En tout cas, ce sont des mots. Alors, ce sont des mots qui sont en anglais. Bon, espérons que je ne me plante pas. Hein avec les traductions. Et donc, ça va aussi me permettre, avec ce jeu, de voir sur quoi eh bien, on veut attirer notre attention donc actuellement en France, là, maintenant. Alors, sur quoi attire-t-on notre attention de façon délibérée hein, Vous avez compris. Alors. Il y a une carte qui a sauté du jeu. Donc, la maison. Ok. Donc, je ferai un petit peu des dans ce sens-là. Hein, je vous dirai si ça vous intéresse. Hein. Mais autant vous faire partager mes connaissances. Hein. En tout cas, je peux vous dire que ça permet d'ouvrir une vision, enfin une autre vision des choses, si je puis dire, si je peux dire ainsi, ça permet de prendre conscience de plein de choses quand les autres, eux, les autres personnes continuent de dormir. Enfin bon. Alors, sur quoi attire-t-on notre attention là actuellement, là en ce moment On va quand même prendre la coupe. Alors, les plaisirs et, l entre et les entreprises. Les plaisirs et les entreprises, les entreprises qui, qui procurent des, des plaisirs ou du plaisir. Bon, ok, pour l'instant, ça ne me dit rien. Sur quoi dirige-t-on notre attention Alors, principalement, on va dire. Les histoires de nourriture, les histoires, ouais, de, de, effectivement, de, de nourriture. On dirige notre attention vers l'histoire de nourriture. Bon. Alors, la coupe me fait penser que entreprise, plaisir, plaisir, entreprise, c'est aussi... On nous focalise aussi... Alors, c'est une interprétation comme une autre. Mais sur les choses qui nous font plaisir. Donc, on est en train aussi d'accentuer tout ce qui est notion de plaisir. Hein, vous avez virement la carte du plaisir. Alors, moi, je ne regarde pas les publicités. Hein. Je ne regarde pas la télé. Donc, je ne sais pas exactement en ce moment s'il y a une campagne de quelque chose. Mais en tout cas, on peut dire que là, maintenant, il va y avoir une accentuation d'une campagne pour justement flatter tout ce qui est se faire plaisir ou avoir du plaisir. Bon, ok. En tout cas, ici, on a les questions de table. Donc, on dirige notre attention vers les questions de nourriture et pourquoi pas de liquide. Alors, est-ce on peut avoir peut-être une autre carte pour... Euh oui pour pour m'aider, bah ben oui, ben, il m'a répondu hein. donc on dirige effectivement actuellement les questions donc euh, euh, notre attention pardon, vers les questions de, de nourriture en nous disant qu'on va en manquer, et dedans j'inclus aussi l'eau, alors je sais bien qu'il y a une carte avec l'eau, mais bon la table, il y a quand même une coupe, donc pour moi je vois, les, je vois les questions de nourriture et aussi de boisson, donc là on dirige notre attention sur un manque ou quelque chose qui peut s'écrouler Bon, première partie éventuellement peut-être euh, d'une problématique. Mais, qu'est-ce finalement, qu'est-ce qu'on nous cache Et là, j'ai demandé à mon dixit, hein. on pourra demander au Béline aussi d'ailleurs. Hein. Qu'est-ce qu'on nous cache derrière cette problématique ou vers quoi veut-on veut nous pousser hein, Parce que c'est ça la manip, hein. on vous dit quelque chose qui va vous. On va vous suggérer quelque chose. Donc là, on vous suggère, ou on nous suggère, qu'il y ait un problème d'alimentation, de nourriture et d'eau. Mais c'est pour quoi faire. En gros, c'est ça. Hein. Quel est le but de tout ça? Alors, je, je, je reprendrai aussi le, le béline parce qu'il faut rester cohérent. Donc, je vais prendre. Je vais laisser mon Dixit là. De toute façon, il est mélangé. Mais on va, on va continuer avec le Béline, voir s'il est. Puisqu'il est dans des bonnes dispositions. Alors. Donc là, on a compris. Et c'est dans quel but Alors, on va essayer de voir dans quelle intention, dans quel but. Alors, dans le but de mettre à l'honneur quelque chose, mais également des problèmes dans la population. Vous voyez ici, les tensions. Les tensions à l'honneur, hein, éventuellement, pourquoi pas Les tensions à l'honneur. Donc, on nous bassine, on va dire, quelque part. Où euh, on va le faire euh, avec les histoires de, de, de, bah, de problèmes d'eau de, de, ou d'alimentation, mais c'est aussi le but éventuellement c'est pour que voilà, on se dispute entre nous avec les honneurs, donc et les choses vraiment qui, qui augmentent. Si vous voulez, les honneurs, c'est les choses dont on va beaucoup parler. Normalement, c'est une belle carte, mais enfin, dans ce contexte-là, pas vraiment. Donc, pour augmenter éventuellement les problèmes, en plus, on a le coq, hein, donc c'est la France, les problèmes entre les gens qui risquent de se disputer. Alors, disputer, pourquoi Pour les questions de nourriture, on va continuer un petit peu l'histoire. Et pour nous apporter des contraintes. Écoutez, c'est sorti comme c'est sorti. Oh, voilà une belle manipulation que peut nous dire le Dixit par rapport à donc, cette manipulation hein, On va manquer de ceci, on va manquer de cela. Il n'y a pas assez d'eux. Donc, dispute, stress, euh, agressivité qui augmente. Et despotisme. Que peut nous dire le Dixit à ce niveau-là Alors, c'est amusant parce que j'avais dit justement que le magicien faisait en sorte que l'attention soit focalisée sur un endroit très précis qu'il a lui-même déterminé, hein. que ce soit le mouchoir qui tire de son chapeau ou, ou la, la petite baguette qui tape sur le chapeau, enfin j'en sais rien, hein. prenez ce que vous voudrez comme, comme exemple, et au même moment, eh bien, avec d'autres mouvements très furtifs, très rapides, il prépare le truc qui va provoquer l'effet escompté. Et bien là, regardez, on a toutes les personnes qui ont l'attention dirigée, en plus ils sont sur scène, hein, qui ont l'attention dirigée vers un endroit très précis. Et ici, et bien la carte nous dit il faut aller chercher ce qui est caché, ce que l'on ne voit pas quelque chose qui va nous apporter vraiment la révélation de quelque chose. Et vous remarquez que euh, la personne sur la carte, elle a les pieds nus. Elle a pris son petit baluchon. Balich donc, il y a vraiment une idée aussi de pauvreté ou de pénurie. Donc, on est un peu dans le thème. Hein. Donc là, certaines catégories de personnes, enfin la majorité des personnes, ont donc leur attention dirigée vers quelque chose. Et finalement, il y a une personne... C'est aussi important. Ici, on a le nombre. Là, on a une seule personne qui s'est arrêtée, qui a fait une pause. C'est pendant la nuit. Donc, c'est mystérieux, c'est secret. Et là, elle a la révélation de quelque chose. Alors, justement, qu'est-ce que. Euh, qu'est-ce que. Qu'est-ce que. Bah, qu'est-ce qui, qu qui se cache, en fait Qu'est-ce qui va être révélé <rire> Toujours le même. Hein Toujours le même. Hein c'est notre cher roi-clé, comme on l'appelle, ici. Qui est derrière aussi cette manip Bon, donc c'est bien voulu. Alors, on est parti sur les questions de nourriture et d'eau. Ok. Et pourquoi est-ce qu'on nous fait donc... Euh, on fait nous prêter cette attention donc aux questions de nourriture et d'eau Alors justement, là, ici, on, ici, on a encore l'eau. Et on a encore la nécessité d'aller chercher les réponses dans des... Dans des livres, pourquoi pas dans la vraie culture, la vraie connaissance. Alors Paulus, il m'a pas répondu. Alors là, on a une peur où on fuit quelque chose. Donc pour fuir quelque chose, pour nous faire peur. dans quel le but Ah bah tiens, ça sort comme ça sort. Pour instaurer un contrôle. Bon. On a, intéressant, parce qu'on a une, une, une réponse à une question, je ne pensais pas du tout que j'allais sortir ces cartes-là, euh, mais quelque part, euh, quelque part, c'est pas faux, je dirais, c'est pas faux, puisqu'on a bien ici le despotisme, donc eh ben, on, est, on est dans une situation de contrainte, hein, on est obligé d'obéir, ce qui pourrait très bien aller avec cette carte-là. D'ailleurs, j'ai entendu dire que, justement, le roi-clé, hein, eh bien, avait décidé de, euh, de former beaucoup plus de personnes de la police. Hein. Bon, j'ai entendu ça comme ça, ok. Donc, on va bien avoir davantage effectivement de contrôle, de répression, de dictates, voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on aurait ces gens-là Eh bien, parce que, <coughs> pardon, parce que on risque d'avoir effectivement un problème dans leur population, les gens risquent de se battre ou d'être stressés pour des questions de nourriture dont on nous, on nous aura fait croire qu'il y a un manque ou un problème ou une destruction. Ça, c'est la première chose. Donc, tout le monde regarde vers on nous bassine avec, effectivement, les questions de... On est trop nombreux, nombreux sur Terre, etc., etc. Donc, on nous fait peur, hein. Il y a de ça, ça serait bien si c'était lui qui partait, mais bon, peut-être hein, d'ailleurs, hein. <rire> peut-être. Mais il y a aussi quand même la notion ici de faire peur et de fuir quelque chose. Alors, on va demander à nous, notre nouveau jeu dont j'ai plus le nom. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le fait, justement, qu'il y a des, de la manip concernant les questions de nourriture, puisque c'est bien ce que j'ai sorti en première carte. Et c'est vrai que vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps qui passe, on va en parler de plus en plus de ça. Alors, on va dire, on va demander, on va poser la question, à quoi est-ce que cela doit-il aboutir Alors, la maison et quand on se prend la dette Hein, overthinking, c'est vraiment quand on réfléchit, mais euh, de façon euh, trop poussée. Donc, de façon trop poussée. Donc, on force les gens, finalement, à prendre une certaine direction de pensée, également par rapport à leur foyer. Là, c'est la table de la salle à manger, en plus. Hein. Donc, pourquoi pas On pourrait être encore dans le thème de la question de nourriture. Pourquoi pas Oui. D'accord. Donc, on force les gens, effectivement, à se prendre la tête avec la de nourriture. On peut dire ça comme ça. J'interprète mes cartes. Alors ici, ça va conduire à de la solitude. Loneliness, ça veut dire que ça va conduire ici, non pas à créer une solidarité, ce, qui est ce, que, ce dont on manque toujours cruellement, n'est-ce pas Mais à créer finalement toujours une division, donc de la solitude. Quand on est divisé, on est seul. Et on se sent seul. Et quoi d'autre Et abandonner. Donc, à créer un sentiment de solitude et d'abandon. Qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question Enfin, quoi que le jeu était quand même assez clair. Hein. Est-ce que... On va demander, est-ce qu'on va vraiment, vraiment avoir un problème de nourriture On peut poser la question comme ça aussi, pourquoi pas Alors, on va nous attraper, nous emprisonner. Alors, « trapped ». C'est vraiment quand on est, euh, voyez, prise au piège. Bon. Donc, il y a vraiment ici quelque chose qui se prépare. Le jeu est puissant. Hein, franchement, je vous dirai ce que c'est après. Le jeu est vraiment très puissant. Il est en train de nous donner vraiment une première information par rapport à une grosse manip qui est en train de se mettre en route. Lentement, mais sûrement. Vous l'avez vu, hein, il y a déjà des mois, je vous avais dit attention, l'eau, etc. Oui, mais c'est aussi provoqué. Et dans mon tirage que j'avais fait euh, justement à ce sujet je vous avais dit qu'il allait, allait y avoir un affaiblissement de l'eau, enfin, une diminution de l'eau, mais que c'était à la suite de contrats qui avaient été faits par celui-là. Vous pourrez aller re regarder, c'était sorti, comme je vous le dis, hein, et c'était justement que ça arrive. Donc, c'est voulu. Alors, il s'agissait de l'eau, mais pour la nourriture, ce sera pareil. On, on, y, on y viendra. On, on, plutôt, on va on va, y venir. D'une façon, ou d'une autre, on va y venir. On pourrait essayer de voir d'ailleurs comment. Mais en tout cas... C'est bien pour créer du feu, donc des disputes, des bagarres, du stress, de la colère dans la population qui va donc finalement se trouver divisé de ce fait et seul et abandonné. Et du coup, eh bien, les gens vont se trouver pris au piège. Alors, de quelle façon est-ce qu'il va essayer de mettre ça en route Bon, pour l'eau, on a déjà compris, hein, c'est déjà en train de se faire. Pour la nourriture, pas encore. Donc, on va demander toujours au Dixit. Je sais plus si c'est ce paquet-là que j'avais pris. De quelle façon est-ce qu'ils veulent, ils veulent justement nous restreindre au niveau de la nourriture Parce qu'il y a quelque chose quand même qui est en train de se mettre en route. Alors je ne vais pas regarder la coupe, si Non, ouais, je ne vais pas regarder. Allez, hop. vais regarder quand même, mais je n'en tiens pas compte. Alors, de quelle façon est-ce qu'ils vont justement nous restreindre au niveau de la nourriture Parce que ça arrive. Mais si je vous donne l'information, si j'arrive en tout cas à avoir l'information, eh bien, vous serez prévenus. Alors, alors décidément, ça sort de nouveau. Hein <rire> je ne fais pas exprès. Hein Là, on retrouve en fait la même carte ici. Hein C'est la même chose. Hein on a les chaînes, on, on a euh, effectivement, on est relié. Mais là, ça, dans cette carte-là, ça va encore plus loin parce qu'il y a éventuellement des questions de solidarité. Donc, on est tous enchaînés, mais on a l'impression que quelque part, c'est pour la bonne cause. Hein les, les expressions des personnages sont, euh, sont, sont très parlantes. Hein. Il y en a un qui met la main sur l'épaule de l'autre. Euh, et là, celui-ci, il a mis les deux mains sur l'épaule de celui-ci qui n'est pas content. Donc, en fait, on s'enchaîne les uns aux autres, mais finalement, on a les yeux fermés et on accepte. Alors qu'il y en a un là qui n'est pas content. Donc, il y a quelque part une soumission qui va se faire, mais une soumission qui peut être complètement aveugle. Vous voyez ici, le personnage, il baisse la tête et là, c'est de là aussi un petit peu. Il n'y a que celui-ci qui n'est pas content. Bref, je continue dans, dans mon explication des cartes. Alors, là, on a le résultat final. Le fait aussi qu'on va se retrouver piégé. Mais de quelle façon est-ce qu'ils vont amener ça Là, ça fait penser à la Révolution française, vous savez, quand on disait, mais c'est vraiment ça en plus. Euh, il n'y a plus de pain, donc, qui mangent de la brioche. Ben, ça me fait penser à ça en fait. Hein. Marie-Antoinette. C'est marrant, c'est que cette carte-là ressorte. Bon, c'est aussi l'oligarchie. Il y a des choses qui vont effectivement être déstabilisées très fortement. Bon, il va y avoir un chaos qui va être libéré. Alors, de quelle façon est-ce qu'ils vont nous embêter avec la nourriture Ça va être par la libération, très certainement, de catastrophes naturelles. Alors, on a une oligarchie qui ne fera rien, d'où la Marie-Antoinette qui dit « Oups !» qu'il mange de la brioche, hein, vous vous souvenez, hein. bon, enfin, bref. Donc, ça, en fait, ça, ça va être une, euh, une déconnexion de la réalité et puis aussi une, euh, une action qui, qui va amener à rien, une passivité, une non-action de la part du gouvernement que vous savez, par rapport, donc, à des problèmes de nourriture qui vont être mis en place par le biais, certainement, ici, de catastrophes climatiques. Vous avez ici la terre qui est mise sous globe et vous avez ici une espèce d'ouragan et vous voyez ici, éventuellement, j'avais parlé de déstabilisation, mais pourquoi pas, ça peut être aussi les inondations. Donc ça veut dire que pour créer un problème de nourriture, et j'espère que je me suis bien comprendre, eh bien, il va y avoir très certainement la mise en place de catastrophes naturelles. Et je peux vous dire également que je le vois en astrologie, pareil, hein, vous savez que je suis quand même astrologue, que je peux voir à long terme, et oui, il y a des problèmes qui sont déjà là, visibles, et qui vont s'accentuer. Alors tremblement de terre, problème avec l'eau, j'en avais parlé, inondation, pollution de l'eau, pollution de l'air, etc. Enfin bref, toutes les catastrophes climatiques, na alors naturelles, mais pas, pas, pas que ça, enfin pas que naturelles, pardon, euh, puisque vous savez qu'on a certaines techniques, ignorées par la majorité de la population, dont des techniques millie plus loin terre, qui font qu'on peut agir, effectivement sur le climat, bref donc ça va être par ce biais là bah écoutez, euh, voilà déjà pas mal non petit tirage, éclair, je vais vous en faire un autre en tout cas vous avez compris que au niveau de l'eau bah, c'est déjà en route, hein. j'ai entendu qu'il y avait des restrictions dans certaines parties de la France vous pouvez partir du principe que bientôt les piscines seront interdites hein. de toute façon, ici on en a déjà qui ont fermé, malheureux hein mais j'adore l'eau, personnellement, euh, c'est très frustrant. Enfin bon, en plus, euh, euh, ouais l'eau, c'est c'est quelque chose qui apaise aussi. On se ressource euh, beaucoup dans, dans de l'eau, avec l'eau. Et ça, ils, entre guillemets, le savent. Donc, ils nous privent encore, là aussi, en fermant des, des piscines. Il n'y a pas qu'en Allemagne, à mon avis, en France, ça va sûr. Ils nous privent aussi d'un moyen de nous sentir bien, de nous sentir mieux. Il ne faut pas oublier qu'ils pensent vraiment à tout. Ils cochent. Ils cochent. Hein donc il n'y a pas que les questions euh, d'alimentaire ou de, de santé parce qu'évidemment on a besoin d'eau mais il y a aussi des questions de bien-être donc ils vont nous en priver de plus en plus alors oui j'étais en train de dire qu'on euh, a des piscines qui ont fermé il y a des piscines qui vont certainement être interdites en, en France j'ai vu qu'il y avait des restrictions d'eau moi j'ai une personne de ma famille qui m'a dit qu'elle n'avait pas le droit de, effectivement, de, de prendre de l'eau du robinet à certaines heures, enfin bref ça va devenir de pire en pire. Donc, voilà, je vous préviens, au niveau de l'eau, il y a un petit livre dans ma communauté qui a été fait par un survivaliste. Je ne son nom, enfin vous regarderez. Le livre coûte 26 euros. Moi, je ne perçois aucune commission. Comme j'ai toujours, je fais ça pour, pour vous, pour tout le monde, pour aider. Parce que c'est tout ce qui va nous rester, hein, l'entraide, l'information qui doit circuler, les idées que l'on va donner entre nous, afin de permettre de se préparer au mieux. Donc je disais, ce petit livre donne toutes les méthodes connues et les méthodes testées pour justement euh, collecter de l'eau, filtrer l'eau. Donc n'attendez pas, mais commencez même si vous n'y connaissez rien au niveau technique, ce livre s'adresse vraiment à tous les « doumis », comme on dit, c'est-à-dire toutes les personnes qui ne sont pas très douées et dont je fais partie, pour justement pouvoir avoir toujours suffisamment d'eau pour vivre. Ne vous laissez pas piéger, parce que là, c'est très clair, c'est ce qu'ils sont en train de nous préparer. La deuxième chose, c'est évidemment pour les personnes qui quand même ont un certain budget, voilà, moi j'avais économisé, hein. enfin bon, je donne beaucoup pour les animaux, mais je travaille aussi beaucoup, et évidemment, j'économise, donc j'avais que ces matières pour le générateur d'eau, que je vous recommande, qui fonctionne très bien, que j'ai depuis six mois, qui me donne suffisamment d'eau par jour pour mes besoins. La consommation, c'est, me semble, plum plum, c'est pas de bêtises, 500 watts, il me semble. Vous irez regarder, de toute façon, je vous mettrai les liens en dessous. Même si ça, ça, ça consomme de l'électricité, l'électricité, on en aura toujours besoin. Il ne faut pas se voiler la face. Donc, autant cibler euh, ce que vous, comment vous allez utiliser votre électricité. Vous, si vous l'utilisez pour un générateur d'eau ou pour un frigo, bah, c'est déjà pas mal. Hein Donc, vous avez déjà finalement euh, le nécessaire. Hein et puis, le reste, bah, vous pouvez utiliser pour les, les sources de chaleur et tout, euh, les cheminées, etc., etc. Bon, là, on était sur l'eau, la nourriture. Alors, on va quand même continuer un petit peu l'histoire. L'histoire. Euh, Quoique j'en ai déjà beaucoup dit, puisque finalement la finalité donc de des disputes dans la population et du stress, on avait vu très très très clairement que c'était euh, que c'était cette carte là. Ici, mettre une population au pas, en créant encore une fois des besoins, en eau, des besoins de nourriture. Bon. Donc c'est-à-dire que là actuellement, ils sont en train de nous préparer au niveau de l'esprit. À regarder donc vers une certaine direction vers un chaos qui sont eux en train eux-mêmes de mettre en place voilà ce que je peux vous dire voilà donc je vais vous faire d'autres vidéos par rapport à d'autres petites techniques de manipulation j'espère que ce petit format vous plaît euh, j'ai toujours eu euh, mauvais caractère quoi quand... <rire> en tout cas on me le dit depuis l'enfance mais quelque part, le fait de toujours en train de regarder, chercher la petite bête, et voilà, de voir tout de suite, de mettre le point sur ce qui ne va pas, parce que je suis comme ça, donc d'avoir mauvais caractère quelque part, eh bien, je peux vous dire que ça m'a aussi beaucoup aidé à voir euh, ce qui n'allait pas. Donc, il faut garder l'esprit critique. Il faut garder l'esprit critique. Il faut garder l'envie de se battre, l'envie d'avoir mauvais caractère, donc de rouer dans les brancards, en gros, c'est ça, hein, de rouer dans les brancards, et de refuser de se faire euh, réduire à ceci parce que c'est ce qu'ils veulent et c'est ce que lui il veut il est sorti hein. bon, okay. alors pour avant de vous quitter donc dernier petit conseil pour nous je vais demander à ce nouveau jeu ah oui j'avais dit que j'allais vous dire ce que c'était j'allais chercher le paquet enfin l'emballage le, pardon alors un dernier conseil pour nous puis après je vous ferai une autre vidéo alors mélancolique, hein. c'est pas vraiment un, un conseil non pas vraiment non j'avais demandé un conseil. Là, il me dit qu'il ne faut pas sombrer dans la mélancolie. D'accord. Attendez, je on me reconcentre. Obstacle. Bon, oui, on va avoir des obstacles. Alors, ça, c'est les alliances. Alors, c'est vrai que, généralement, c'est une demande en mariage. C'est vrai. Mais c'est aussi une alliance. Donc là, je dirais bien qu'il ne faut pas céder à la mélancolie. On va dire ça dans l'autre sens. Il ne faut pas... Avoir peur par rapport aux obstacles. Mais ce qui est très, très, très important, et c'est là où je voulais en venir, c'est que il faut continuer à se relier, à faire des alliances. Vous voyez, la rose, c'est les bonnes intentions. Enfin, c'est vrai que le jeu est un peu sombre, mais euh, je trouve même très, très parlant. J'espère, qu'en tout cas, qu'il vous plaira. Donc, continuez à se relier entre nous, à communiquer, parce que ça va être, je crois, vraiment... Euh, peut-être la seule façon que l'on va avoir de s'en sortir par rapport à tout ce qu'ils vont nous mettre sur le dos, voilà voilà, bah écoutez je vous dis donc euh, à bientôt